Salut salut, ici c'est Rex Potam, alors aujourd'hui c'est un, je pense, dernier épisode concernant le concerto pour piano numéro 1, premier mouvement. On attaquera ensuite, je pense, les autres mouvements, mais euh, ce que j'ai fait à la fin de l'épisode 4, je t'ai annoncé que j'allais continuer à travailler sur ce premier mouvement en off, et bien c'est ce que j'ai fait, et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est juste un petit épisode pour te montrer un peu euh, ben, le résultat de, de ce brouillon entier. Il euh, y aura certainement encore d'autres révisions mais certainement plus mineures Et puis après il y aura toute la partie d'humanisation euh, avant de mettre la chose en boîte euh, Mais en tout cas ça prend une bonne forme euh, Le mouvement fait un peu plus de 9 minutes pour finir euh, Donc voilà, donc, euh, en fait ça va être une lecture commentée de, de ce brouillon euh, J'ai pris des petites notes donc tu entendras peut-être des papiers euh, des papiers volés enfin, bon, Voilà pour ça euh, un petit détail évidemment avant de commencer à écouter euh, tu peux t'abonner tu peux laisser un pouce bleu et tu peux euh, partager cette vidéo si ça te plaît et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes voilà pour les formalités euh, et ben écoute euh, bonne écoute et puis euh, on écoute ensemble <rire> Voilà donc c'est parti, c'est une écoute intégrale de tout le mouvement, le début n'a pas changé, hein, c'est l'exposition le, du premier thème. Petite variation ici, j'ai rajouté un, quelques mesures Avec une cadence euh, Cadence évité. Et le deuxième thème Alors le deuxième thème c'est pareil, je l'ai un tout petit peu rallongé Dans le sens où Je laisse d'abord jouer le piano Seul, tout le premier thème Enfin tout le deuxième thème, tout le thème Et là on reprend Et seulement là on va faire entrer les instruments pareil j'ai juste changé la cadence et un peu revu l'écriture du la reprise comme la première fois Comme je l'ai dit, hein, comme c'est juste une réexposition, pour l'instant, on ne change quasiment pas le matériel. Bon, voilà, on commence un tout petit peu à varier en, en, en introduisant le piano. Par contre, voilà, on reprend aussi cette, euh, cette cadence évitée. Le pont lui n'a pas changé. Et deuxième réexposition du deuxième thème. Avec encore une fois d'abord le piano seul, non, c'est pas vrai, puisqu'en fait j'introduis les flûtes qui font le même mouvement que ce que feront les violons dans la suite. Tout ça n'a pas changé, ou très très peu. le La majeur avec sa cadence plagale Donc ça c'est l'épisode 1. Donc j'y ai pas touché du tout. en fa fait, dièse mineure. Et on est là dans l'épisode 2. 108, c'est une mesure sur laquelle il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Faudrait arrêter la musique, ce serait dommage. Et ici, pareil, la modulation. J'ai corrigé l'accord la diminué qui était faux. Et nous voilà dans l'épisode 4. J'ai revu aussi la, un petit peu la main gauche. C'est un peu une base Alberti maintenant. Pas tout à fait. C'est des arpèges un peu moins étendus. Développement. Voici la réexposition. Donc tout ça ressemble furieusement au début du, du morceau, c'est voulu. Ce qui va changer, c'est la cadence évitée. Elle va partir avec quelque chose d un peu plus déchaîné qui va ressembler au développement en fait. Le but étant d'arriver à une fin un peu plus majestueuse. Donc c'est toujours le premier thème. Alors la transition pour le deuxième thème est différente, parce que le deuxième thème du coup comme on est sur la dernière exposition du concerto Le deuxième thème est dans le ton principal donc en mi mineur Donc je reprends quelques éléments, tu vas voir du, du développement notamment ce solo qui était à la carinette c'est maintenant au bois. En fait c'est la coda, donc à densité pour reprendre. Petit développement des motifs aux cordes. Et voici la fin. Avec mes boîtes de concert derrière. Donc, ben, comme on dit, hein, la, la mesure 208, 208 est une mesure sur laquelle on mérite de s'attarder. Donc c'est une mesure qui prépare et qui préfigure la, la modulation à venir. Euh, dans, dans ce développement, on est en fa dièse mineur et c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 2, et la modulation donc, vers si mineur, ce qu'on avait fait dans l'épisode 3. Euh, D'ailleurs, hein, comme j'ai dit au passage, j'ai revu le... L'accord la, diminué qui est sur la fin de la modulation qui n'était pas juste, euh, mais en tout cas, c'est pas cette mesure qui m'intéresse là, c'est la mesure 208, euh, qui est donc euh, ce que j'ai voulu faire c'était utiliser un accord d'emprunt, mais alors euh, lointain euh, de, du si mineur sur lequel on va. Euh, j'ai utilisé sa six napolitaine. Alors, la six napolitaine, c'est l'accord parfait en premier renversement. De, du premier demi-ton au-dessus de la tonique <rire> donc Si mineur, sa tonique c'est Si un demi-ton au-dessus c'est Do euh, Do naturel euh, donc ça fait un accord de Do en premier inversement, c'est-à-dire avec le, le Mi à la basse euh, sauf qu'en faisant juste ça je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout <rire> parce qu'il y avait trop de notes qui étaient naturelles et comme on va en Si mineur, Si mineur il, il y a deux dièses, hein, dont notamment le Do et le Sol. Donc je ne peux, peux pas utiliser un Do naturel comme ça. Donc je l'ai utilisé en harmonie négative. Euh, donc du coup on s'est retrouvé avec un accord de euh, Sol dièse mineur euh, en premier renversement. Oui, en premier renversement, donc avec un Si à la basse. Euh, du coup ça fait Sol dièse, Si, Ré dièse. Et donc ça préfigure vraiment un peu ce qui va suivre. Et je l'ai fait suivre d'un accord, euh, donc un hein, une, une sixte napolitaine, c'est ça a une valeur de prédominante. Euh, donc c'est censé être suivi d'une dominante euh, ben dans le dans la tonalité où on va. Or on n'est pas encore dans cette tonalité là. Donc je l'ai fait suivre, <rire> pardon, fait suivre d'une prédominante, mais <rire> mais de euh, de la tonalité dans laquelle je suis pour l'instant, donc fa dièse mineur, et donc là, je lui ai mis un, un accord de... Euh, un accord de mi, voilà, mi, sol, si, demi mi majeur, euh, et on retombe sur le fa dièse mineur. Donc tout ça, c'est un peu des accords qui, qui tournent un peu autour du pot, et qui commencent à préparer le fait que ben on va changer d'harmonie. Euh, juste derrière je reprends quelques mesures encore en fa dièse qui permet de rassurer un petit peu mais en fait juste après il bah, y a la fameuse bascule donc en fait la transition se fait en, en deux fois on fait une première modulation qui aboutit pas vraiment et puis ensuite il y a la fameuse modulation qui est assez rapide et c'est ça qui me gênait euh, mais du coup en faisant cette petite astuce là euh, ben ça fonctionne pas trop mal je dois dire euh, bah à toi de me dire ce que t'en penses dans les commentaires en tout cas euh, on réécoute juste ce petit passage là je voulais repartir de quelques notes avant bah l'entrée du piccolo donc on est en fa dièse mineur et on va s'apprêter donc à basculer en si mineur. je te fais réécouter juste ce passage là voilà reprise du thème Eh ben écoute, merci de ton écoute et surtout laisse-moi des commentaires, j'en suis friand. Merci, à bientôt, ciao ciao.